Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caille pour pouvoir vous poser une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde est OK Non, on n'est pas OK. Parce que nous-mêmes qui en Haïti, nous sommes vraiment waouh. Ah ouais, nous sommes vraiment pas bon. Et là, on sommes capable de dire aux monde qui habitent dans le plein mais Bagaille vraiment, vraiment, vraiment difficile pour vous. Ou par contre, qui ça pour faire Mais nous, poser un petit dossier pour une émission. Si là, juste avant de commencer, nous partager avec nous deux petits bouts de musique. D'abord, c'est parti pour... Un titre interprété par Blazeron. Écoute ça. Véritable message à travers cette chanson. Et pour Silayo qui allait, un petit message. Pouillot. Allez, c'est parti maintenant pour votre émission. Eh bien, Fendi que gagne Fendi. Ah, Fendi tombé. Oh là là. Eh bien, Moun qui par contre est Fendi, FND, FND c'est chef Kafou, c'est Marc. Dans bon repos. Eh bien, monsieur tombé matin là. Il y a une version qui a circulé autour de la mort FND. Il faut qu on dit que nous disons que est tombé avec certains de James et puis l'autre jeune de garçons. Regardez-moi monsieur c'est là. Zamni ben c'est toujours comme ça. Lorsque vous verser une ou logique si il n'y ben, a pas d'autres façons pour mourir. C'est toujours comme ça, mais c'est triste. Mais écoutez, il y a un premier élément d'information qui a circulé comme quoi Gaspiai qui fait partie de base 400 à Ozo, aurait passé un petit coup de fil à FND pour lui dire ben, map prend quand même. Et puis l'autre version qui t'a fait comprendre que eh bien c'est Bakop mais la ça Est-ce que nous connaissons backup mais la ça Eh bien Bakop ça débile dans la rue. Eh bien c'est pour l'envoler là. Ben c'est à Bakop ça qui t'a peut-être sauté sous Effendi avec euh, Monsieur Sayo et bien sortant de là bang bang bang Monsieur t'a perdit la ville. Eh bien a balancé Balancer toute information Sayo pour pour qu ait, et, dans quelles circonstances Effendi lui-même l'a perdu la ville. Mais ça qui est certain, c'est que et fin pour payer, son chapeau, tête chargée. Bagala vraiment, vraiment compliqué là. Dans plein de là, eh bien, di, de kay, de et bien, je suis capable de ça qui est capable de retourner, c'est retourner. Et ça qui a une chance de sortir, eh bien, c'est prendre ça ou une chance pour prendre, Et eh bien, à le ou quelque part, à côté que vous capable de respirer. Parce que dans un bon repos, euh. Quoi d'émission, but boyer, santo, empile l'autre zone, là, à travers ces zones, on ne peut pas respirer. Attention, il y a l'arrestation. Ah non, moi je mets ça au conditionnel, même s'il y a une certaine authentification. Parce que il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, ben écoutez, c'est sûr. Parce que machine, ça, c'est machine type la conmouté. Et mon vidéo, parce que moi, je ne connais pas ce type. Ben il s'agit bien de Maxoni Maxoni c'est quelqu'un Qui fait polémique Son nom fait polémique Parce que Non songez Léthi David Fait cap fait dénonciation Eh bien le nom de Maxoni A été cité Comme quoi Maxoni C'est un année Qui connaît des âmes Pour n'être 400 Mais c'est bien, bien Ben écoutez Aujourd'hui au niveau de Malpass, la police, tu mettez main sous Maxoni. Mais, yon sorte de pression qu'a fait, Tant de pression qu'a fait pour capable de river, libérer. Donc, il a semblé, c'est Polifron qui met mettez mains sous Maxoni. L'info a été diffusée sur la page de notre ami Jonas Gustave, qui lui-même tout alerté autorité, la police, la justice, pour dire, écoutez. Nous avons un gros poisson, dans Si c'est vraiment Maxoni, ben, eh bien, pas prendre l'impression pour nous la guéli. Parce que tout autant nous capables de faire des couloirs, bal balles, des coulois, et bien, c'est toujours plus bon pour la police. Parce que la police a fait un maximum d'efforts. Eh bien, la justice et d'autres autorités n'ont pas capables d'effacer ça. La police a écrit. En tout cas, big up. Et nous espérons que, ben, le nécessaire qui fait non ce sens-là. En pile vidéo, non peut être pour un cas d'émission là, comme par exemple avancer, la non, zone de qu divier qui est bloquée. En pile l'autre zone y a même tout si qui es bloqué, est bloquée. bloqué. En ah, bloqué. pile, en pile, en pile. Ok, car ce divier bloqué nous en pile, on va pas passer. C'est comme ça ça et est, divier là. C'est comme ça ça là jean nouvelle là mais comment ça y est fou but, y même fait que je en nouvelle là, je dis, alors bien entendu, staff chien demandé pour tout le monde entrée là crayonnette, net, net, net, net, Ça veut dire si on ne pas mon ici, peut-être dans la rue, supposé font gens pour courir entre la Vous mais il y a c'est comme ça, c'est comme Gagné le nommé Pastin, si connu, membre 400 Marozzo, il a été tué ce mardi 26 avril. Dans le cas d'affrontement avec la police, mais c'est au niveau, mon cabrit, c'est ça, information, y'a fait qu'on Donc, monsieur, dans le cas d'échange de tir, il recevoir plaisir, balles mais la police. Ben oui, parce que nous avons toujours quoi dans la tête, yon, et là, vous fait plusieurs face à face, ou réussit, eh bien, ou penser que c'est un soldat qui blendait, surtout, l'organe bagage sous, mais c'est pas toutes les bagages à protéger, et puis, sortant à là, bah, ou, ou tant qu'on fait papier, Et eh bien, la mort en face bagala tellement raid côté que me dit que bal tellement absimae dans toute pleine dans mes amis est-ce que nous avons un kana qui prend balle non là vous allez rire non mais c'est vrai Je suis véridique à travers mes mots si nous voulons quand même voir une photo canard à nous canasa qui lui-même tombé. Et puis pour les photos donc euh, donc on n'a pas cap poster photo Efendi avec l'autre monde qui tombé eu, donc sommes euh, non de contacter m'a photo Efendi pour nous. Hors de cette bataille, a un drame qui passait dans zone pleine y a un citoyen qui est les wash. Et bien pendant wash a batté madame ni et puis a un femme enceinte qui venait justement pour capable mettre au là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste Imaginez le reste. Et bien Fille arrivent séparée ou non, c'est pas vrai. Roche fâché, Roche ra les lit tiré femme enceinte là. Mes amis, il a des problèmes dans le pays d'Haïti. En le crime a fait pas si pas là dans le pays ça. Hum, t'es chargé. Pendant que nous faisons émission, ça, il y a un citoyen qui voit une vidéo pour nous, nous obligé de partager vidéo aussi là. C'est une vidéo d'alerte. Ouais. Lorsqu'on on téléphone n'a on ou capable d'utiliser à des fins pour capable utile société a eh bien y a danger qui pendait sous zone bois je crois au niveau de la route nationale numéro 1, parce que zone ça et bien on partie parti dans route ça qui presque effondré. on en garde cette vidéo ça vous pas obligé chef pour un pays au service mais avec téléphone y et un simple partage ok avec un simple partage pour un pays en service ouais route nationale numéro 1, Zone Zareliboa 9. Ou à quoi des machines y'a passé? C'est nous, ça. Ouais, on se fait le partage là au café. Kaïdine sauver la vie en pile, nous. Vous n'êtes pas obligé de tout parler toute vie retourner dans micro, dans la radio. Ok? Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans le micro toute journée. Comme je que dans la bataille, ça, eh presque tous les gens sont morts. Presque tous les gens sont morts. Euh, 400 maros sont morts. Les gens sont morts. Et même des alliés qui ont même voulu être dans bataille la bataille. Ils sont morts. Mais pendant la bataille, ça fait là, il y a une bataille qui a fait de l'autre côté. Par exemple, il y a un type qui s'appelle guyala C'est, lui-même, il est le même, le tombé, c'est un allié G9 au niveau de Boston. Eh bien, M. balle, il fait vrai, le poupée son chapeau. Hier soir, il y a une information qui a circulé comme quoi M. balle, le, il n'y a pas la ville. Mais écoutez, eh bien, ce matin, donc, Arabi levé, il y a une information pour dire que, eh bien, écoutez, Guy à la pour payer poupée, son chapeau. Guy au nouveau slogan de la part des hommes de 400 Marozo. Slogan c'est que moins prendre, moins net, nous pas baoli encore, pelle et brun, ouvert Ben oui, continuez à ouvrir non monsieur. Mais écoutez, pas oublier, la vie, pas nous, c'est pour deux jours. Oui, on va pas durer, mais de toute manière... La bataille ne fait que commencer. Dans Clanty Junior t'as semblé gagner frappe qui prend tout. oui. Parce que gen y un certain de Comment il s'appelle Dieu qui fait comme ça. Donc il y un arabe qui voit une photo, monsieur pour moi comme quoi. Et eh bien Monsieur lui-même, il t'a perdu la ville. Il t'a cherché confirmer avec un lot arabe. Et eh bien il m'a dit, bah oui, monsieur est tombé. Il y a un certain de Washni également qui au niveau de bloc Santoa et entre Tabar entre Tabar et Santo entre deux zones sao apparemment le contrôle ko dans zone sao et eh bien c'est un allié chien donc monsieur et même tout il perdit la ville donc eh, la bataille ça commence depuis dimanche depuis dimanche balle absimayen eh, dans zone quoi d'émission zone but boyer et eh, les hommes de 400 maozo eh, arrivent arrivé et eh, prennent contrôle diverses zones non maigre chien et écoutez, dimanche, lundi, mardi, ça fait troisième journée bataille là. Mais écoutez, il y a une bataille qui gagne plusieurs manches là-dedans. Bataille ça a la cause, on peut le monde déplacer. Nous allons venir avec une émission pour nous capables de des témoignages, des gens qui ont même obligé de quitter la caille. Yo, yo C'est triste pour capables de l'image. mais en conclusion, je dit donc que, bagala vais passer matissant. Le départ c'est Matissan, puis monde te prend la rue, ça la cause des réfugiés locaux. Eh bien, vous n'y a pas de gens penser que tu as pris une situation comme ça, au niveau de bloc plein. Surtout, dans la zone Santo, quoi des missions, but de boyer Eh bien, ça arrive aujourd'hui. Ça veut dire, hier c'était Matissan. Je n'ai pas à là, c'est bloc ça nous dans cette cité là. Après demain, c'est pour le qui côté C'est pour le Petionville C'est pour le Delma c'est près de l'autre côté, et puis, toute la région métropolitaine, c'est près de Donc, quand y a là, tout le monde qui a un pays, alors, dans thème, toujours dit ça, qui a zone province, eh bien, cherchez où il y Ben, un Si nous avons une possibilité pour nous être capable de traverser les frontières, à respirer ailleurs. Mais écoutez, il y un maximum de monde qui a toujours été dans la ville, parce que, ces gens-là, ils n'ont pas de moyens. La seule alternative, lui, était dans mes Ariel Henry, vous êtes le premier ministre. Franz L.B., vous êtes le chef de la police, le commandant AI de la PNH. Qu'est-ce que vous allez faire Situation déjà détériorée. Et les situations détériorées, c'est non même qui chef, qui connaît, qui ça pour nous fait. En tout cas, merci la famille, comme toujours.